Bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour cette séance de Bibliose. Je suis le docteur Aïda Soufiane et j'ai le plaisir de commodérer cette session avec le docteur Martin Nicole de la Riboisière. Nous allons donc démarrer avec le docteur Damien Guijarot qui est cardiologue à Grenoble et qui va nous présenter un article portant sur l'infiltration atriale gauche dans l'amylose cardiaque à prince Damien, à toi la parole. Parfait, euh, je mets le petit de voilà, mais écoutez, bonjour à tous, merci. Donc, effectivement, un article que j'ai trouvé très intéressant euh, sur euh, l'infiltration euh, atriale dans l'amylose de la transthyrétine et son, son, son, son, et son retentissement. Alors, l'objectif des auteurs, c'était euh, d'analyser tout d'abord des changements histologiques euh, de la structure atriale à partir de cœurs euh, explantés de patients porteurs d'amylose à la transthyrétine. Et puis, il y a une partie échographique avec l'analyse des conséquences fonctionnelles de l'infiltration euh, analyse échographique à partir du speckle tracking de cette euh, oreillette rouge et il euh, y a l'utilisation de, de données de, de survie pour avoir des, des informations pronostiques par rapport à l'association en, en exéparable alors tout d'abord euh, la méthodologie de la partie histologique donc euh, était, il y avait une revue qui était faite par deux opérateurs en aveugle, les oreillettes étaient recueilli sur cinq cœurs explantés de patients porteurs d'amylose TTR, trois d'origine sauvage, deux mutés, vous avez le détail des mutations sur l'écran, avec une analyse histologique de routine, une analyse d'immunohistochimie, avec tout un tas de, de, de marqueurs utilisables, tout d'abord pour vérifier le diagnostic et puis après pour euh, caractériser les, les anomalies observées, et puis une, une vérification également de protéomiques. Pour ce qui concerne l'analyse échographique, euh, c'est une analyse rétrospective, elle se base sur des patients du, du, du NAC, en fait du centre londonien, donc passer une cohorte de patients entre 2000 et 2019. Euh, donc les patients étaient bien, bien, bien phénotypés avec une analyse éco-complète et euh, en l'occurrence pour cet article, une analyse centrée sur la morphologie et la fonction atriale. Concernant la morphologie, c'est des données de dimension avec le diamètre. De l'oreillette gauche en parasternal, en absolu et indexé, la surface en quatre cavités. Et pour le speckle tracking, pour les données de, de strain de cette oreiller de gauche, c'est les données utilisées, enfin, recueillies en quatre cavités avec un contrôle qualité. Et pour analyser les quatre paramètres qui sont ici, je rappelle qu'on peut rechercher comme, analyser comme paramètre la fonction réservoir de l'oreillette de gauche, la fonction de contraction, la fonction de, de conduit ou conduction. Euh, et de rigidité de l'oreillette gauche qui se définit comme le ratio entre le rapport E sur E prime, moyen entre latéral et septal, et le pic de, du, du strain euh, pour la fonction réservoir. Et puis après, comme je déjà dit, je crois, l'analyse pronostique, c'était sur les décès à partir du registre national euh, des anglais. Alors, concernant la, la partie euh, histologique, je, je, je vais aller assez vite parce que je n'ai pas la compétence d'aller de, de, de, trop dans le détail. Ce qui était remarqué, c'était euh, des dépôts amyloïdes euh, interstitiels et dans le sous-endocarde, euh, avec des agrégations euh, nodulaires. Il y avait euh, également des dépôts qui étaient vasculaires euh, et euh, des, des arguments pour un remodelage vasculaire significatif. Il y a également des retentissements, c'est toutes les tuniques en fait, qui sont, qui, enfin, toutes, les, toutes les composantes qui sont, qui sont euh, remaniées, également les myocytes qui sont atrophiés, qui sont fins, qui sont vacuolisés, on le voit bien sur la, la figure G. Et euh, pour ce qui concerne le, le, le lit vasculaire, il y a une raréfaction capillaire, on le voit sur euh, le, le petit carré en haut à droite, euh, c'est marqué par les étoiles. Il, n y a, pas mis en, il n y a pas été mis en évidence d'inflammation, et on voit bien que l'infiltration amyloïde a, a des conséquences qui sont assez lourdes sur, sur le, le, le tissu atrial. Pour l'analyse échographique, donc euh, dans la cohorte, il y a 1240 patients qui ont été un, inclus. Je vous disais qu'il y avait un contrôle qualité. Il y a 334 patients chez qui il n'a pas été possible de faire l'analyse du strain dans de bonnes conditions, donc qui ont été exclus. Euh, ont également été exclus des patients qui avaient reçu des, des traitements euh, qui modifiaient le, le cours de la maladie, évidemment. Donc, 906 patients analysables, majoritairement des patients avec une amylose cardiaque euh, transthyrétine sauvage, mais également des mutés avec, euh, principalement, euh, la valine 122 aussi euh, succinctement parce que ce n'est pas le gros du, du travail mais le, le, le, concernant la, dé, la démographie donc c'est des patients âgés majoritairement des hommes d'un âge moyen de 75 ans on va revenir là dessus si vous souhaitez plus tard ce qui, sur les données échographiques ce qui a été mis en évidence c'est que ce paramètre de rigidité de l'oreillette gauche est augmenté chez tous les patients en comparaison avec des données euh, des données de normal, enfin sur, sur des données de normalité à partir d'une cohorte de patients sains euh, Et qu'il est mis en évidence chez tous les patients, euh, chez tous les patients, quelle que soit le, la, la, la mutation ou l'absence de mutation, une réduction importante des, des trois fonctions euh, mécaniques de l'oreiller de gauche, réservoir, conduit et, et contraction. Euh, il est mis en évidence qu'il y a une faible corrélation entre cette rigidité de l'oreiller de gauche et la surface de l'oreillet gauche. Et il y a aussi une faible liaison qui, est, euh, qui existe entre ces paramètres euh, de fonction de, de strain de l'oreillette gauche et les paramètres de fonction diastolique. Ce qu'on voit dans les petits graphiques en bas à droite de l'écran, c'est que la rigidité de l'oreillette gauche, ce paramètre qui est calculé, en fait, euh, plus la rigidité augmente, plus la, la, on imagine que plus la filtration augmente, et plus euh, on a euh, une altération de la mécanique atriale avec une baisse de la fonction réservoir conduit et contraction. Ce qui est également très intéressant dans ce papier, c'est qu'il euh, y a une analyse qui est faite à partir de, du, du rythme cardiaque des patients. Et donc, Dans la cohorte des patients, il y a euh, 564, 62% des patients qui sont en rythme sinusal et 40% globalement qui sont en autre chose, en FA, en flutter ou en tachycardiatriel. Dans les patients qui sont en rythme sinusal, mécaniquement, il est mis en évidence deux types de patients, deux phénotypes, avec des patients qui conservent une contraction atriale sur l'analyse du strain et des patients qui l'ont perdu globalement un cinquième, un quart de ces patients en rythme sinusal. Et quand on s'intéresse à ces différentes sous-catégories de patients, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que morphologiquement, entre ceux qui sont en rythme sinusal avec ou pas cette contraction atriale, il y a peu de différence. Il euh, y a une diminution, une, une, une altération, enfin, une, une augmentation de la, de la, une dilatation atriale uniquement chez les patients qui sont en, en rythme non sinusal. Par contre, sur un plan mécanique, alors, on peut regarder en petit, mais pour faire simple, il y a une altération de ces paramètres euh, mécaniques chez les patients, évidemment, qui sont en, en, en, en rythme euh, sinusal sans la contraction. Euh, même la fonction réservoir est altérée chez ces patients-là. Et ça se traduit euh, en termes cliniques hein, pour, pour nous, par des patients qui euh, ont euh, par exemple un pro BNP significativement plus élevé lorsqu'ils perdent cette contraction atriale, et ça ressemble à, aux données qui sont de, de, des patients en FA. Il euh, y a également euh, des patients qui ont des stades euh, du score euh, pronostique euh, à base des biomarqueurs euh, qui tendent également vers des patients qui sont en, en fibrillation atriale. D'un point de vue euh, pronostique et sur, sur le critère de, de, de, de mortalité dont, dont, dont on a parlé, euh, ça se traduit aussi, ces différences. Alors, le suivi moyen, c'est 35 mois. Il y a 370 décès constatés, ce qui est même beaucoup. Euh, et euh, ce qu'on voit, c'est que la médiane de survie des patients qui sont en rythme sinusal avec leur contraction atriale est de 58 mois. Et en fait, elle est euh, altérée chez les patients qui sont certes en rythme sinusal, mais avec euh, la perte de cette contraction atriale et on est à 51 mois chez les patients qui sont en mettons en fibrillation atriale ça se traduit sur ces courbes de, sur la courbe de, de, de gauche et dernière chose sur les analyses alors sur, pour rechercher euh, des, des paramètres qui seraient liés à cette à, à ces critères pronostiques de, de, de, de mortalité il y a des paramètres échos qui ont été qui ont été tous testés euh, plus d'autres paramètres comme par exemple le, le, le, le génotypage des, des patients ce qui ce qui ressort c'est que euh, la, la, la dilatation atriale elle ne, ne ressort pas en analyse multivariée alors que euh, la rigidité euh, de l'oreillette gauche dont on parlait tout à l'heure elle ressort bien et ça se traduit sur cette courbe avec une séparation si on, si on, si on suit un, un seuil qui est à, à 0,6 alors en conclusion, il y a beaucoup de choses à dire je suis allé vite mais donc, on voit que l'infiltration atriale par l'amylose mylose a des conséquences structurelles qui sont qui sont très importants, qui sont majeures sur différentes composantes de, de l'oreillette elle-même, et que ça se traduit par une altération de la mécanique atriale sur les fonctions qui sont explorables au quotidien en, en échographie. Que ce paramètre de rigidité atriale, c'est un marqueur indépendant du pronostic, à contrario d'autres critères comme la dilatation dans cette cohorte-là, et ce. Ce qu'il faut aussi bien retenir de cette publication, c'est ce concept de dissociation électromécanique, en fait, qu'on qu qu a déjà en tête, mais qui là, sur une large porte et encore plus mis en lumière, avec 20% des patients qui, en perdant leur systole atrial, ont un pronostic qui est défavorable et qui ressemble aux patients de, en fibrillation atrial. Et, ce, qui est, ce qui est dommage dans cet article, parce qu'ils se sont basés sur des données d'essais uniquement de registres, euh, on n'a pas d'informations sur les événements thromboemboliques. On pourra en voir d'autres, comme par exemple l'insuffisance cardiaque, etc., chez ces patients qui sont porteurs de cette dissociation électromécanique. Voilà, écoutez, je vous, je vous remercie. Euh, Peut-être qu'on aura des questions, on peut discuter. Merci. De mon écran. Merci beaucoup, Damien, pour cette excellente présentation. Euh, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions à travers euh, le chat, donc on en a euh, déjà une. Juste avant, je voulais te demander en fait ton expérience personnelle sur, euh, sur ces personnes-là. Déjà, est-ce que tu vois une différence entre les amyloses à transthyrétine et les amyloses AL Qu'est-ce que tu as l'habitude d'utiliser pour explorer cette fonction atriale Et alors, surtout, quel je... en est le corollaire thérapeutique ben, alors je, je vais être très clair jusqu'à présent. Euh, J'avoue que, de fa... sauf de façon anecdotique, je ne fais presque jamais le strain atrial. Et donc, euh, c'est manifestement une erreur hein, pour d'autres raisons, et puis d'autres champs de la cardiologie. Hein, mais en pratique, de tous les jours, c'est parce que je, je regarde le plus. Et en fait, de, de, alors, de mon expérience, je ne peux pas parler pour la L, parce que dans le centre où, dans lequel je travaille, il y a, il y a, on n'a pas un très, très gros volume de patients, donc je ne peux pas dire. Mais par exemple, pour la, la transthyrétine, une patiente diagnostiquée récemment, et cette histoire d'AVC, ça, ça, ça compte là-dedans, c'est une dame qui avait fait un, un AVC, euh, qui était suivie euh, par ailleurs, euh, qui était en rythme sinusal, chez qui finalement on a diagnostiqué l'amylose, et en fait, elle avait eu tout un bilan avec une ETO, etc., et elle n'a pas été mise en évidence chez elle euh, de, de thrombus dans l'auricule ou quoi que ce soit, et pour autant, cette dame-là, elle a fait cet AVC. Et donc, j'ai re-regardé son éco et ses paramètres éco et tout, et elle a euh, effectivement une, une, une altération importante de sa diastole et de sa fonction atriale, et c'est une dame que, euh, en pratique, j'avais anticoagulé un peu euh, en me disant qu'il qu fallait le faire, alors que je n'avais pas de, de gros critères comme l'existence d'une FP euh, chez elle. Ce pas clairement démontré euh, dans son histoire clinique. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que cette dissociation, effectivement, euh, euh, à mon avis, elle est capitale à, à rechercher plus, en, plus, plus fréquemment. Euh, on en a une petite idée sur le Doppler euh, transmitral avec la diminution de l'onde A. Et, euh, et voilà, peut-être qu'à l'avenir, euh, dans les recommandations de prise en charge, je ne crois pas qu'il soit. Je crois que c'est simplement une proposition hein, de, de, de mettre en place un traitement anticoagulant chez les patients chez qui on diagnostique ce genre de choses. Mais ça, ça, met, une pierre, ça met une pierre un peu plus dans le, dans le, dans le, dans le sens où il, faut, où il faut y aller plus largement. Quoi. Je pense oui, que tu as raison. Et, et je pense que, en effet, c'est un peu ce qui manque peut-être dans ce papier. On aurait aimé euh, avoir plus d'informations sur la cause des décès des patients, savoir s'ils faisaient plus de d'événements oui. euh, mais En tout cas, on sait que c'est associé à un plus mauvais pronostic, donc euh, je suis d'accord avec toi. Euh, ok, il euh, y avait une question euh, sur est-ce que les patients en rythme sinusal euh, qui ont euh, une dysfonction euh, mécanique atriale, est-ce que ça s'est corrélé à plus de survenue de FA Eh bien, en fait, euh, oui, ils ont, ils ont significativement plus de rigidité atriale, ces patients. Alors après, est-ce que c'est... Euh, corrélé avec le... La... Est-ce qu'ils font plus de FA ou est-ce qu'ils font plus d'événements thromboemboliques indépendamment finalement du, de, de la mise en évidence de la fibration atriale Je ne crois pas que le papier répondait vraiment à la question, mais... Euh... Alors après, attends, je... je crois que je vous êtes perdu, vous m'entendez Oui. oui. Bon, par contre, mon écran est bloqué, excusez-moi. Mais oui, effectivement... Euh... Euh, on a euh, la progression de cette rigidité, euh, la perte de la, la perte de, euh, je, on peut voir ça dans les, dans les... chez ces patients-là, la rigidité, la rigidité euh, atriale elle est nettement plus élevée euh, chez les patients qui euh, ont perdu cette, euh, cette contraction atriale. Après, sur la survenue d'événements euh, chez eux, je ne crois pas qu'on puisse répondre à la question. Bon, ouais. Okay. Est-ce que ça vaudrait la peine de faire une IRM, en tout cas pour les amylose AL, pour euh, anticoaguler en préventif lorsqu'on a une fibrose euh, des oreillettes Alors pour l'amylose AL, chez nous, ça se pose pas, parce qu'on la fait systématiquement, mais pour les transthyrétines, ce n'est pas toujours le cas. Ben je, je... C'est probablement difficile, enfin je ne saurais pas euh, tout à fait... Euh répondre à cette question parce que peut-être que l'idée pourra nous donner son, son, son, son, son aperçu là-dessus sur l'analyse la, la, la, la, la, la, la, IRM de l'oreillette gauche et de la fibrose de l'oreillette gauche euh, ça reste assez spécifique de façon large, je ne sais pas si on peut euh, donner ça comme, comme, comme consigne de, de le faire, évidemment euh, si on a des paramètres euh, mécaniques qui sont altérés si on a euh, en IRM euh, du, du rehaussement et tout ça, ce sera tout de même un, un, un, un des arguments pour dire que euh, l'oreillette, elle est, elle, est, elle est structurellement euh, très altérée. Donc euh, euh, je pense que ça restera un faisceau, mais pas forcément une règle bien définie. Quoi.